Hey, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, tu as vu, c'est marqué là. On va parler achat-revente, on va parler impôts. C'est pour ça que j'ai sorti le tableau blanc. On va faire un cas pratique. On va te parler de plus-value et je vais te dévoiler une taxe cachée qui est souvent oubliée quand on fait des calculs de plus-value. On regarde ça tout de suite. Alors aujourd'hui on va parler imposition, mais avant ça si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas, tu t'abonnes, tu cliques sur la petite clochette aussi, enfin tu connais, ça te permettra d'être notifié des prochaines vidéos sur le sujet de l'achat-revente, mais sur plein d'autres sujets concernant l'investissement immobilier, notamment les gros changements qu'il y a depuis euh, début janvier 2021 et euh, bah, sur tous les mois à venir. Alors, taxe sur la plus-value élevée, oui, il y a une taxe cachée qu'on a tendance à oublier. Alors, on va faire un cas pratique. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de dire, bah tiens, tu as fait un bel achat revente, tu as acheté une maison, par exemple, tu as rénové, ou peut-être que c'est ta maison. Donc, dessus, tu as fait une plus-value de 61 000 euros. Donc là, c'est un cas pratique, euh, étude de cas dans le, dans le cadre où euh, tu payes la plus-value. Hein. Je te parle pas des cas où c'est ta résidence principale, tu es exonéré. Et toutes les tout ce que tu peux faire également pour être exonéré, durée de détention, etc. Donc là, on veut dire qu'on ne rentre pas dans ce cadre. Et là, tu as uniquement, eh ben tu viens d'acheter, tu as revendu, euh, tu as fait tes 61 000 euros de plus-value. Et donc, tu vas payer des impôts dessus. Alors, comment c'est décomposé tout ça Tu as d'abord une partie... D'impôt sur le revenu, donc ça c'est 19%, la partie impôt sur le revenu, et il y a une partie prélèvements sociaux, donc CSG, CRDS, qui a 17,2%, prélèvements sociaux, 17,2%. Donc je vais changer de couleur pour te dire que bah, si tu fais la somme de ça, c'est 36,2%, c'est la somme des deux. C'est généralement ce qu'on dit quand on fait une plus-value. Euh, voilà, L'imposition sur la plus-value, c'est 36,2%. Euh, ben c'est un petit peu faux. Tu vas le voir, on va faire le calcul. Et des fois, euh, ça peut être un petit peu, euh, un petit peu modifié. Donc, 19% sur tes 61 000 euros, ça fait 11 590. Donc déjà, tu vas payer ça au titre de l'impôt sur le revenu. Et prélèvements sociaux, donc 10 000 10 492 euros de prélèvements sociaux sur tes 61 000 euros. Mais il y a une taxe cachée qui vient se rajouter à ça. C'est ce qu'on appelle la taxe sur les plus-values élevées. Donc si tu ne connaissais pas, eh ben, tu lâches un pouce, tu me fais un petit like, ça me fera plaisir et ça ne coûte rien. Eh ben, dès que tu fais une plus-value supérieure à 50 000 euros, eh bien, tu vas avoir un barème d'imposition avec une taxe supplémentaire. Donc le premier niveau entre 50 et 60 000 euros, c'est un petit peu moins de 2%. Ensuite, c'est 2%. Après, il y a un petit calcul et ça va comme ça échelonner un peu moins de 2% jusqu'à 6% sur les très grosses plus-values. Donc là, on est dans le cadre. Alors, pour avoir ce barème, hein, je ne vais pas te le décrire ici parce que ça apporterait rien de plus à la vidéo. Tu vas sur Google, tu tapes simplement euh, tableau plus-value élevé et tu auras le tableau avec le calcul et tous les barèmes. Euh, on le trouve de partout. Euh, Faut-il encore le connaître euh, Donc ici, on a notre plus-value élevée. Donc c'est une taxe ici où on est à 2% sur la plus-value élevée. Donc 2% de 61 000 euros, ça nous fait euh, 1 220 euros. Et ce qui fait que le total de ta plus-value, tu vois, il va comprendre, donc, on va mettre de la couleur un peu, oui, il va comprendre ça, plus ça, plus ça. Et c'est cette partie-là qui est souvent oubliée. Donc là, tu as 23 302 euros de plus-value, ce qui te fait un total non plus ici de 36,2, mais de 38,2%. Tu vois, tu t'es pris 2% de plus, donc c'est pour ça que bah, quand tu entends parler de dire bah, « voilà, sur les plus-values, tu es imposé à 36,2%, bah, c'est un petit peu faux, parce que si tu te prends la taxe sur la plus-value élevée en plus », eh bien, tu vas payer plus et plus ça va aller, plus tu vas être imposé parce que si tu fais des grosses plus-values et que tu te prends 6% de plus de plus-value ici, eh bien, euh, ça peut faire mal. Donc, il faut surtout faire attention à ça. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Maintenant, si tu veux en savoir plus, eh bien, j'ai un cadeau pour toi. Tu cliques ici, c'est gratuit, c'est pour toi, c'est cadeau. Tu peux t'abonner en dessous et n'oublie pas de lâcher ton like. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.